Dans cette auto-formation, nous n'utilisons que des applications natives du iPad gratuites à l'achat des appareils. Par contre, vous voudrez probablement en ajouter d'autres. Pour ce faire, comme utilisateur de iPad personnel, nous passons par l'App Store. C'est une bonne façon de tester les applications. Par contre, pour des iPads gérés par une institution, il est très possible qu'il y ait des règles précises pour respecter les droits d'auteur. Les institutions se procurent leurs apps sur le site d'achat par volume d'Apple, le VPP, Programme de licence multiposte. Vous pouvez le consulter en allant à cette adresse. Renseignez-vous auprès de votre établissement sur le fonctionnement pour les demandes d'installation d'applications. Vous trouverez à la suite de ce vidéo un exemple de document pour faire une demande d'application auprès du responsable de votre établissement.